Bonjour à tous, pour captiver les élèves et les garder engagés dans leur formation et surtout pour répondre à la problématique comment enseigner les gestes professionnels à distance, il nous fallait trouver un moyen de communication efficace. Il nous fallait trouver un support où les élèves se seraient retrouvés comme au lycée. Nous avons donc choisi la solution du site web qui nous paraissait la meilleure solution pour pouvoir échanger et communiquer avec les élèves. Un site ainsi découpé en différents onglets avec l'emploi du temps de la semaine, les cours de technologie et de dessin de spécialité, la salle des professeurs avec les liens utiles des classes virtuelles de chaque enseignant, un espace d'échange de questions et de commentaires, un onglet enfin pour les matières générales et enfin le plus enthousiasmant pour nos apprenants et sans contestation l'onglet médias où l'on retrouve les vidéos de, sur la pratique du geste d'ébénisterie comme dans les ateliers. L'idée et de reproduire des gestes du métier, des bénisteries, et de filmer ces séances d'apprentissage afin d'aider les élèves à garder le lien entre les savoirs et les gestes professionnels.